Tu dois répondre de tes crimes, Garoche. Je n'ai agi. Tu n'as jamais eu la force d'un vrai guerrier. Je ne me repose pas sur la force, Carroche. Je... Mon pouvoir est tout autour de toi. <tri> <tri> <tri> si je suis comme ça Non. Tu as choisi ton propre destin. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui sera tout simplement la Magora, très souvent évoquée, très souvent... Trompé, <rire> nous tout simplement. Donc le duel, un hein, Magora, c'est tout simplement le duel entre deux personnages. Et comme je viens de l'évoquer, malheureusement la Magora, elle est très très souvent euh, mal interprétée ou méconnue. Où il y a beaucoup beaucoup de, de choses qui sont dites, mais beaucoup d'erreurs également, beaucoup d'erreurs. Donc on va à cause notamment et bien sûr du film euh, Warcraft le commencement. Qui, je le rappelle, n'a pas pour but d'être canon. Alors, le thème avec cette intro, vous l'avez vu, on y reviendra après, hein, le combat entre Garrosh et Thrall, Mais très souvent, qui dit Magora, dit « Duel ». Entre deux personnages euh, qui doivent eh bien se battre euh, en tant que guerriers, on va dire avec une avec euh, leurs armes et puis c'est tout. Du coup, le film, qui je le rappelle n'est pas canon, hein, le film euh, Warcraft, le commencement, que j'invite bien sûr à tout débutant du lore de Warcraft à regarder, mais avec un esprit critique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout ce qui est montré à l'écran ne doit pas être euh, bu, euh, on va dire vraiment et ne pas se dire ok ça c'est ça c'est la bible ok non, ce n'est pas canon. Je le rappelle, les réalisateurs, les scénaristes, tout le monde a dit que le film n'est pas canon. Donc tout ce qui se passe dedans n'est pas forcément, euh, on va dire, véridique et qu'il faut prendre avec des pincettes. Notamment la Magora entre Durotan et Guldan. Où eh bien Guldan utilise ses pouvoirs de euh, démoniste. Hein, euh, il utilise ses pouvoirs de démoniste contre Durotan, gagne le duel grâce à cela. Et les autres orques disent que Guldan a triché. Le problème c'est que cette histoire est restée dans la tête des joueurs, puisqu'elle faisait aussi suite à. Au duel entre Thrall et Garrosh et maintenant eh bien, on considère que dans un duel, dans un duel entre orques, dans une Magora, eh bien on ne doit pas utiliser de pouvoir. C'est complètement faux. Dans le film, la Magora. Considérait que c'était de la triche, mais tant le lore du film. Et ça c'est tout à fait cohérent avec le film. Ok C'est tout. Là, pour ce qui est de Warcraft normal, ça n'est absolument pas véridique. On va parler du coup des règles d'engagement, je dirais, de la Magora. Le Magora, c'est quoi Donc, comme on l'a dit, c'est un, un duel entre deux personnages. Le truc, c'est que c'est un duel entre deux personnages avec des règles établies par les participants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable règle concernant la Magora. Chaque Magora est différente, puisqu'elle elle diffère en fonction des participants. Mais le seul, on va dire. Le seul point qui est très souvent, enfin qui c'est même pas le qui est très souvent, c'est le seul véritable point euh, d'une Magora, c'est qu'il y a deux participants, mais on pourrait euh, potentiellement en avoir plus dans le futur, hein, mais en tout cas c'est deux participants, donc un V1, on va dire un duel 1v1, sans intervention extérieure, avec, et eh bien tout simplement, le duel se termine tout simplement à la soumission d'un des deux participants. Qu'est-ce que la soumission bah Soit euh, l'un des adversaires est hors combat et ne peut plus continuer à se battre, soit euh, il, il, tout simplement il se rend. Je rappelle que la mort est une forme de soumission. Donc, après, la Magora, peut, justement dans les règles établies, ça peut être un combat à mort ou un combat jusqu'à ce que l'un des deux adversaires abandonne ou soit mis KO, tout simplement. Donc, ça, c'est la Magora. Il n'y a pas d'histoire de oui, la magie est interdite, c'est des conneries ça. C'est des conneries! D'accord? Un refus de Magora est très souvent considéré dans la culture orque comme un immense affront et une perte d'honneur terrible. Donc, très souvent, quand une Magora est invoquée par un des orques, l'autre y répond favorablement. Donc, c'est. Parce que sinon, tu, consi tu es considéré euh, comme euh, man manquant d'honneur et à ce moment-là, tu es euh, très très mal vu par le reste des clans, etc. Alors, une Magora, c'est pas forcément un duel entre deux chefs. Une Magora, euh, ça peut être. Ça peut être... Euh... Alors, très souvent les Magoras les plus connus évidemment sont entre deux chefs mais deux orques qui ont eu un différent peuvent tout simplement régler ça en Magora hein. euh, même si ce sont juste des Péons et euh, eh bien une Magora de Péons c'est moins impressionnant mais ça existe Je suis pas un gentil orque <rire> Mais voilà, faut bien comprendre qu'une Magora ça peut se faire entre deux orques simples comme deux grands chefs, deux chefs de clan, deux chefs de guerre euh... Après très souvent c'est pour régler un différent euh, de succession ou d'héritage de clan, euh, Tout simplement voilà, pour savoir qui sera le chef Mais tous les orques peuvent participer à une magora Mais la magora n'est pas exclusive à la culture orc. Comme je vous le montre ici vous voyez Rexar qui est un demi-ogre et un demi-orgue Un demi orc pardon donc, la Magora est également utilisée dans la culture ogre. Les ogres ont des Magoras également dans leur, dans leur histoire. Et par exemple, eh bien, une des Magoras aussi qui est assez connue, c'est celle de Rexar pour, eh bien, le, pour tout simplement son duel face à Korgal qui était le chef du clan Stone Maul euh, C'est Stone Maul c'est... j'oublie en français, tant pis c'est pas grave ah, Donc le clan Stone Maul et en finale Korgal avait perdu contre Rexar. et Rexar était devenu le chef du clan Stone Maul Vous le savez c'est pour ça qu'on peut jouer bien sûr les ogres dans World of Warcraft dans la Horde Ah mince pardon <rire> N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur vos vanilles. Ah du coup le clan Stone Maul est dans la horde hein, je le rappelle donc et euh, eh bien le, dans la, alors par contre il y a une petite différence aussi dans la Maggora des Ogres puisque chez les Ogres la Maggora, on, euh, on peut y voir euh, tout simplement des participants, des participants, donc des représentants euh, les deux participants donc s'il y a un duel par exemple entre Ogre A et Ogre B, Ogre A peut choisir eh bien d'utiliser un autre Ogre ce qui fait très penser à Game of Thrones avec les duels judiciaires donc ça c'est une particularité qui existe, pourquoi Parce que les Ogres dans la Maggora, seul un Ogre peut défier un autre ogre en l'occurrence pour rexar c'est un moc natal donc c'est un demi-ogre donc c'est pour ça qu'il a pu euh, faire cette magora ogre mais sinon et eh bien par exemple un orque contre un ogre c'est ça, c'est pas forcément un, un, une magora ça existe pourtant dans l'histoire donc il est Probable qu'il y ait des exceptions, puisqu'il y a plusieurs clans orcs, on y reviendra avec Beyond the Dark Portal, ma vidéo sur Beyond the Dark Portal. Mais il y a beaucoup de clans orcs et ogres qui ont vu eh bien, un orc tuer le chef ogre et devenir le chef du clan, ou inversement, un ogre qui tue un orc, c'est le cas de par exemple, qui a tué euh, l'ancien chef orc et qui a récupéré le lead du clan euh, Twilight Hammer, donc le clan marteau du crépuscule en français. Donc voilà, pour ce qui est, et bien entendu il peut y avoir des Magoras, par exemple un orc avec un humain, il faut juste que l'humain accepte et euh, comprenne un petit peu la dimension d'une Magora Mais très souvent les Magoras sont faites entre orc et ogre, puisqu'il y a vraiment l'idée culture, l'idée de l'honneur etc, euh, propre aux, aux orcs on va dire, le, le côté honneur martial qui n'est pas forcément présent chez les autres cultures dans, dans un cas de Magora euh, Gagné sans honneur car triche D'un des deux participants, elle est très connue aussi celle-ci C'est la défaite De Kern Blood Half, donc de euh Sabot de sang, incarne hein, Sabot de sang, <rire> euh, Face à Garrosh scream les deux se sont livrés à un duel. Alors les règles étaient spécifiées entre les deux participants. Il y avait... Chacun devait utiliser une seule arme, pas deux armes, une seule arme. Elle allait être bénie par euh, l'esprit de, de, de, des chamans etc. Euh, en l'occurrence, il ne devait pas y avoir d'armure, mais le fait d'avoir une armure, ce n'est absolument pas interdit dans une Magora. La plupart des Magoras, généralement, on enlève les armures, mais il peut tout à fait y avoir des armures. Et enfin, il euh, s'était un combat à mort, il avait été clairement précisé que c'était un combat à mort Avec un témoin, un représentant euh, présent pour être témoin de ce duel de chaque côté Donc Kern avait un représentant, Garrosh avait un représentant Mais ça ne veut pas dire que toutes les Magoras sont calquées sur cette Magora là Cette-ci était spécifiée, ce sont des règles qui ont été apportées par les deux participants Et les deux participants ont choisi d'accepter ce règlement si jamais un des deux n'était pas d'accord et eh bien il fallait, euh, il fallait euh, changer les règles hein, tout simplement Donc euh, le problème c'est que cette Magora s'est euh, soldée par la mort de Kern euh, à cause d'une arme empoisonnée puisque l'une des deux armes avait été bénie, euh, Celle de Kern avait été bénie par les esprits euh, chamaniques pas de problème Mais euh, l'arme de Garrosh Hellscream, hein, son, sa hache avait été euh, empoisonnée euh, par Magatha Grim Totem Donc euh, Magatha Totem Sinistre en français qui voulait voir Kern mourir et du coup et qui bien qui avait fait tricher Garrosh et à l'époque euh, il n'y avait pas encore eu la guerre de scénaristes au sein de l'équipe d'écriture de World of Warcraft et du coup Garrosh était un personnage honorable et ça l'a déshonoré de gagner euh, bah, en tuant euh, en tuant en tuant en tuant Kern en plus Garrosh le dit lui-même dans, dans ses propres déclarations, dans les différents livres, etc. Euh, il aurait très probablement perdu contre Kern. Il, il considérait Kern comme un excellent guerrier et il aurait probablement perdu sans la triche avec cette arme empoisonnée. Puisqu'il lui a mis juste une petite blessure légère et ça a tué Kern à cause du poison. Donc voilà pour l'un des cas les plus connus de tricherie. Mais ce n'était pas le cas évidemment pour un autre combat qu'on viendra juste après. Mais avant, la Magora la plus connue qui s'est déroulé euh, avant World of Warcraft, c'est tout simplement euh, un duel au sommet entre deux chefs de guerre de la Horde, à savoir Orgrim Doomhammer, Orgrim Marteau du Destin face à Blackhand, Main Noire. Les deux se sont livrés la guerre à la fin euh, du enfin, se sont livrés le duel pardon, à la fin de la première guerre. Enfin, c'est un peu avant la fin de la première guerre, les ors commençaient à reculer face à la cavalerie euh, de Stormwind, la cavalerie d'Azeroth, hein, la cavalerie du et en l'occurrence, eh bien Orgrim euh, a profité du euh, Malaise du coma de Gul'dan pour eh bien, défier le chef de guerre Blackhand, le tout premier chef de guerre de la horde, en duel, en 1v1 achor Et au final, eh c'est Orgrim qui lui a explosé la tronche et qui lui a, découpé, euh, qui lui a, il lui a brisé le crâne. De ce qui, il me semble qu'il lui a brisé le crâne et ensuite il lui a coupé la tête avec son marteau pour euh, eh bien, montrer qu'il avait gagné le duel. Et au final, il deviendra chef de guerre et je vous laisse aller voir l'histoire de euh, Warcraft 2, bien entendu. Ensuite nous avons et bien sûr le duel qui m'amène à faire cette vidéo puisque c'est aussi à cause de la dernière vidéo cinématique sur Thrall que j'ai voulu venir sur rappeler un petit peu ce qu'est une Magora, vous allez comprendre un petit peu le point de vue, on l'a vu sur la vidéo d'introduction, le duel entre Thrall et Garrosh, malheureusement beaucoup ont considéré que Thrall avait triché puisqu'une Magora c'est un duel entre deux globalement en fait, duel avec armes, mais en fait dans le principe c'est que dans les armes les pouvoirs sont considérés comme des armes, Garrosh a d'ailleurs accepté la Magora en appelant Thrall Man. donc on ne peut pas dire que c'était un duel on peut pas dire que garoche considère que Tral a triché même lui à la fin moi au moment sur le moment quand il s'est fait saisir pour la première fois je me suis dit il va dire oui tu triches machin etc il venait de dire guerrier tu triches absolument pas quand il sait qu'il a il va perdre le duel Surtout que Garrosh c'est quand même un sacré con euh, Sur le moment euh, ça, ça nous rappelle tous nos toxiques en solo queue Sur le moment il aurait pu dire C'est triche non, non il a pas dit ça Il a dit euh, c'est toi qui as fait comme je suis Donc c'est assez euh, Donc lui même sait très bien que Tral n'a pas triché Que Tral a été meilleur euh, Puisque trall c'est aussi l'intérêt du. C'est montre que trall euh, au niveau martial eh bien il tient tête à Garrosh Mais qu'en plus de ça il n'y a pas euh, que les armes Enfin l'une de ses armes c'est également Ses pouvoirs chamaniques Et il détruit Garrosh comme ça. Donc Thrall, très important, n'a pas triché dans son duel contre Garrosh. D'ailleurs, malheureusement beaucoup de gens l'ont oublié, c'était que la deuxième Magora, celle-ci, entre Garrosh et Thrall. La première a eu lieu à la fin de Burning Crusade et qui servait un petit peu de prologue, euh, enfin c est, c est, qui servait un petit peu en fait d'avant euh, war of the Lich King, d'événements qui se passent juste avant Wars of the Lich King. C'était un duel entre Garrosh et Thrall Garrosh était déjà un sacré con à l'époque euh, Thrall n'était pas d'accord avec les agissements de Garrosh Et au final il y a eu un duel dans l'arène d'Orgrimmar Du lieu qui euh, verra la mort de Kern justement en Magora contre Garrosh quelques années plus tard donc ça c'est juste avant euh, l'expédition de la Horde en, en Northrend hein, en Orphandre avec euh, of the Age King et le duel c'est euh, donc Thrall lancer des chaînes d'éclair. en hein. plus tous les joueurs pouvaient être témoins d'ailleurs on les voit un petit peu au dessus de Thrall là, là où c'est marqué Thrall on voit des joueurs euh, les deux joueurs pouvaient être témoins de ce, cet affrontement. On voyait tout droit à tour Tral mettre Garrosh, euh, on va dire, dans les cordes. Et inversement, Garrosh met Tral dans les cordes. Et déjà à l'époque, Tral utilisait ses pouvoirs chamaniques. Et il n'y avait absolument aucun problème. Garrosh n'a jamais dit, tu triches, tu utilises des pouvoirs chamaniques. Blablabla. Bla bla bla bla bla. Et on voit qu'ils ont tous les deux les armures. Ce qui, euh, du coup, ne montre pas que, contrairement au duel entre Garrosh et Kern il n'y avait pas de règles qui spécifiaient pas d'armure. Tout simplement. Et on note les belles armures Wow de Garrosh ainsi que sa belle coupe de cheveux. Donc voilà, c'était déjà le cas lors de leur... Magora, donc la deuxième, c'est tout simplement soldé par la même chose un duel où Tral a pu utiliser ses pouvoirs et a battu Garrosh. Ce duel avait euh, d'ailleurs le, le premier, la première Magora avait été euh, ne s'était pas conclue, puisque c'était un, un duel à mort et elle ne s'était pas conclue étant donné euh, qu'il y avait le fléau qui avait attaqué Grimard et il avait fallu mettre fin au duel pour pouvoir défendre la ville. donc pourquoi je fais aussi cette vidéo En plus de rappeler que euh, la magie est bien entendu autorisée dans les Magoras, c'est considéré comme une arme et du coup eh bien on a le droit aux armes. Après il peut tout à fait y avoir une Magora qui soit décidée au point. Mais alors à ce moment là elle est spécifiée et validée par les deux représentants de la Magora, j'espère que vous l'avez compris jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de Magoras, dans... je n'ai pas cité toutes les Magoras, j'ai cité celles les plus connues et celles qui me tiennent le plus à cœur. il y en a d'autres évidemment. Et encore une fois, parce que c'est malheureusement à cause du film Et très souvent on, on, on considère qu'une Maggora doit être faite sans armes C'est des conneries, enfin doivent être faites sans armure ou la magie est interdite C'est des conneries ça, hein. énormément de duels Dans l'RPG, l'histoire des orques, etc Il y a eu énormément de duels où des chamans sont souvent les chefs de, de clans aussi Et des, des chamans ont dû eh bien, se battre contre d'autres guerriers ou autres Donc il y a bien eu des duels de chamans en Magora. Ce n'est pas le cas par exemple de Gul'dan et de Nerzul hein. Ce n'était pas une Maggora ça Et enfin voilà pourquoi je, je, je parle donc comme je l'ai dit, cette vidéo de la, sur la Magora, euh, je l'amène parce qu'il y a énormément d'erreurs souvent quand on parle de Magora. Mais il y a également un autre point euh, où je veux en venir, puisque je l'ai fait juste après la cinématique Havre, euh, Havre de Paix, je crois. Euh, le, le nom de la cinématique que j'ai analysé, bien entendu, où on voyait Thrall qui avait choisi de s'exiler et qui ne portait plus Doomhammer, son marteau que Orgrim lui avait euh, confié, ainsi que l'armure d'Orgrim. Et c'est vrai que donc Thrall, après World of Draenor, n'a pas... Pas perdu ses pouvoirs chamaniques, je préfère le rappeler Alors il est tout à fait possible que Blizzard fasse un Redcon, revienne là dessus et finalement dise qu'il a bien perdu ses pouvoirs Ce serait incohérent, débile et complètement... Euh... Bon, après ce serait pas la première fois qu'ils le font mais il semblerait qu'absolument pas Sachant que pourquoi je dis ça tout simplement parce que euh, les pouvoirs chamaniques de Tral Tral n'a pas triché. Et très souvent, la raison qui est invoquée pour dire que Tral a perdu ses pouvoirs, c'est que Tral a utilisé les pouvoirs dans son duel contre Garrosh qu'il n'avait pas le droit. C'est des conneries ça, il avait tout à fait le droit dans une Magora d'utiliser ses pouvoirs. Et encore une fois, Garrosh n'a jamais précisé qu'il n'avait triché. Donc il n'y a absolument pas de problème. Et dans leur première Magora, il l'avait déjà fait. Il n'a pas perdu ses pouvoirs après la Magora alors qu'il avait utilisé ses pouvoirs. Donc c'est complètement débile. L'autre fait... L'autre point, alors on verra qu'il y a quand même des incohérences, j'essaye là de me faire l'avocat du diable, hein. j'essaye de trouver des raisons euh, scénaristiques au fait que Tral se soit exilé, vous savez ce que j'en pense, c'est de la bêtise, mais j'essaye de me faire l'avocat du diable malgré tout. Il choisit l'exil, donc il se considère responsable des méfaits de Garoche, il choisit l'exil et se considère indigne des éléments et de son héritage, et ça expliquerait pourquoi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et ça... Ça expliquerait pourquoi il n'utilise plus Doomhammer et qu'il le donne aux aventuriers dans Légion et qu'il ne porte pas l'armure d'Orgrim, qui, je le rappelle, aux yeux de Thrall est probablement l'un des trésors les plus importants. Il est considéré comme le fils euh, héritier d'Orgrim, sans être son véritable fils de sang, mais il est son fils spirituel. Et il était censé ramener l'équilibre dans la force... Ah pardon, c'est pas, pas le même univers. Mais il était censé justement ramener la horde, euh, la horde dont tous les orcs avaient rêvé par le passé et il l'a fait. Donc cette armure, elle symbolise tout le poids euh, de l'histoire orque. Donc ne plus l'utiliser, c'est tourner le dos à Orgrim. Maintenant, si justement il se euh, considère indigne lui-même dans son héritage, dans cet héritage, c'est tout à fait compréhensible qu'il enlève l'armure. À ce moment-là, moi je dis « Ok, le problème c'est comme vous l'avez vu dans la cinématique, à la toute fin, Garrosh lui dit « C'est à cause de toi que je suis comme ça » et Tral dit « Non, ce sont tes propres actes qui ont défini ce que tu es. » C'est un problème parce que justement moi je serais le premier à, à, à accepter à contre-coeur mais à accepter que Trall se soit exilé car il, considère, euh, il ne se considère plus digne etc., des éléments euh, de son titre de, euh, de chaman, du euh, titre de chef de guerre, blablabla tout ça. Mais le problème... C'est que dans la cinématique elle-même, il dit que non, c'est pas de ma faute ce pas, tu ne, ne rebalance pas la faute sur les autres, c'est toi qui a, été, qui a as provoqué ta propre ruine Et t'es un con et c'est pas de ma faute Ça j'ai fait ce deuil depuis un moment Le deuil qu'il avait évoqué notamment lors du procès de Garoche Et maintenant il a évolué par rapport au procès de Garoche en disant justement Bah non, pas moi, je ne suis pas responsable de ta stupidité Oui bien sûr, je suis responsable, c'est moi qui t'ai nommé etc Mais... Tu aurais pu devenir une bonne personne et agir pour le bien de la Horde, tu ne l'as pas fait. Donc ce n'est pas. Euh, c est, c est, tu as ton tort, j'ai mes torts, mais tu as ton tort. Et au final, en battant Garrosh, il se considère quand même comme euh, ayant, pas absous tous ses péchés, mais il n'y a, y a pas cette part de responsabilité. Or elle est créée après et on revient à l'époque du procès de Garrosh et d'avant je, je trouve que les scénaristes avec Thrall ont un énorme problème j'en ai déjà parlé dans la vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo sur la McGora vous aura plu euh, je trouvais que c'était important de le rappeler parce qu'il y a énormément de confusion autour de la McGora et du traitement de Thrall ce qui comporte quand même des petites incohérences et encore une fois le film où, enfin le film Warcraft pardon le commencement euh, même s'il a ses petits torts etc tant qu'il est cohérent envers lui-même c'est ok et je le rappelle il n'est pas donc il n'enlève rien à votre propre euh, amour de l'histoire de Warcraft voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à tous vos amis qui emploient le terme Magora et qui disent que Tral triche, etc. et qui ne savent pas que c'est. qui disent des bêtises. Bien entendu, je vous laisse bien sûr liker la vidéo, vous abonner, poser vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Quelle est la Magora qui vous a le plus marqué, vous J'imagine que ce sera celle de Kern et celle de Tral. Mais peut-être que celle d'Orgrim ou même d'autres Magora, il y en a eu d'autres dans l'histoire, vous ont peut-être marqué. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Je vous fais plein plein de bisous, bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Nexus! Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur les vidéos de lore de Warcraft, les analyses des cinématiques, les grandes vidéos sur le lord de War 2, War 3 et tout le reste, ainsi que Vanilla. Vous savez, la nostalgie, c'était mieux avant! Allez, à plus, plouche, plouche.